tes yeux me voyaient Amen. et sur ton livre étaient tous inscrits Amen. les jours qui m'étaient destinés Amen. avant qu'aucun d'eux existât. Que tes pensées, ô oh Dieu, me semblent impénétrables, que le nombre en est grand. Amen. Si je les compte, elles sont plus nombreuses que les grains de sable. Amen. Je m'éveille et je suis encore avec toi. Ô oh Dieu,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 Chaque promesse dans la Bible est mine. Chaque promesse dans la Bible est mine. Chaque chapitre, chaque verset, chaque ligne. Oui, je crois en son amour, divin. Chaque promesse dans la Bible. Nous en prenons possession notre pain, c'est toi qui nous l'as donné notre Dieu et nous en sommes aussi sûrs et certains qu'elle nous appartient mon sauveur. Que tu sois donc remercié encore ce soir pour ce que toi tu as toujours été pour nous mon sauveur, un bouclier et une forteresse mon Seigneur. Oh Dieu en toi nous avons trouvé le refuge parfait. Et nous nous réjouissons réellement de ce moment béni, Père, que tu nous donnes, mais dans ta présence encore et dans ta maison à toi, personne. Nous nous réjouons encore à peu du au travers de choses et des cantiques. C'est vrai. Au jour les jours, nous reconnaissons combien cette parole est tellement si importante qu'il est doux agréable pour deux frères de demeurer ensemble. Nous te remercions encore, mon bénévole Père Saint, d'avoir permis aussi ces jours et ces moments, Père Saint, pour qu'ensemble, étant rassemblés en ces lieux, nous puissions élever nos voix vers toi, notre Dieu. Car nous reconnaissons que tu es tellement si important pour nous, Père. Parce que si nous vivons aujourd'hui, c'est parce que tu nous as accordé la grâce de vivre, mon bénévole Père Saint. Le souffle de vie ne vient que de toi, ô notre Dieu. La joie ne vient que de toi, mon bénémoine, Père Tu es tout en tout, en notre Dieu. Merci réellement pour tes paroles qui nous consolent, mon mes Père. Oh, que ton nom soit béni, pour ce que toi, tu as fait pour nous, notre Dieu. Merci pour ta parole à toi, mon bénémoine, Père, oh Dieu. Elle console, elle relève, mon bénémoine, Père Tibissant. Elle réjouit aussi l'âme, mon bénémoine, Péissant, triste, mon Seigneur, parce que tu es vraiment le véritable consolateur. Merci encore pour le pardon de nos péchés, Seigneur. Puisque tu l'as fait, tu as payé des prix pour qu'aujourd'hui, nous soyons libres, mon bénémoine Père Tivissant. En de... Marcher pour ta gloire, mon béni, Père Saint, et célébrer ton nom, au oh Dieu du ciel, pour ce que toi tu as toujours été pour nous, Père. Tu es vraiment bon, notre Père. Tu es vraiment glorieux, notre Seigneur. Tu es vraiment merveilleux, notre Dieu. Que ton nom soit élevé encore comme il est, Seigneur. Nous voulons le porter avec joie, avec honneur, mon béni, mon Père Tibissant. C'est vraiment un privilège de voir porter ton nom. Béni sois-tu encore aujourd'hui, Père. Merci pour chaque antique qui a été chanté, Père, Dieu. Merci aussi pour les instruments qui ont encore pour ta gloire. Merci pour le cœur qui s'est réjouit encore aujourd'hui, mon mon Père, Dieu. Merci pour ton amour davantage, Père. Pour ce que tu fais, nous pensons aussi à tous nos frères et sœurs dans le lieu où ils se trouvent encore aujourd'hui, mon béni, mon Père, du Qu'ils soient aussi bénis parce qu'ils sont aussi associés à ce que tu fais en cet endroit, Père. Nous te remercions pour cela. Sois donc béni exalté, car nous t'avons ainsi prié. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Que notre Dieu soit béni, vous pouvez vous asseoir. C'est toujours avec beaucoup de reconnaissance à notre Dieu lorsque nous pouvons franchir le seuil de sa maison et nous disons merci de nous accordé ce moment pour que nous soyons là aussi en fait que nous puissions être comme notre sœur Dorine l'a chanté, l'un d'entre eux. Oui, c'est une grâce de pouvoir savoir que nous sommes l'un d'entre eux, l'un de ceux-là qui ont eu à pouvoir aussi témoigner de ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait dans leur vie aussi, et manifester aussi cette vie que Christ leur a donnée aussi. Et à cause de cela, ils ont été rejetés, et aussi maltraités, et haïs Eux dont le monde n'était pas vraiment digne, et on ne voulait pas d'eux, effectivement, parce que le monde n'en voulait pas. On les a sciés, on les a chassés de différents endroits, mais ils persévéraient toujours dans la foi. Nous remercions notre Dieu parce que dans ce monde et cette terre aussi, il a eu aussi des témoins de ceux-là qui ont eu à pouvoir réellement aussi, malgré les situations par lesquelles le monde pouvait les faire passer, ils sont restés toujours demeurants et vraiment confiants en ces dieux. Nous disons Seigneur merci, aidez-nous aussi à pouvoir aussi marcher avec toi comme ceux-là aussi ont marché aussi avec toi. Ils ont eu à pouvoir garder la foi jusqu'au bout, comme l'apôtre Paul pouvait le dire effectivement que j'ai combattu le bon combat, j'ai gardé la foi. Désormais, donc, l'assurance est telle que la couronne de justice me sera donc accordée. Nous, payons notre Dieu de pouvoir réellement aussi nous accorder ce soutien, ce secours, de manière à ce que notre foi soit vraiment aussi ancré dans les choses qui sont de notre Dieu, parce Il nous l'a dit dans les Saintes Écritures que la foi, elle vient de ce qu'on entend. De ce qu'on entend vient donc de la parole de Dieu. Voilà voulons vraiment que le Seigneur nous accorde vraiment cette grâce comme il a toujours fait pour que notre foi puisse grandir davantage, parce que sans la foi véritable, il est impossible d'être agréable à Dieu. Il faut que nous croyons que Dieu existe et qu'il est aussi le rémunérateur de ceux qu'il recherche et aussi il aime aussi ceux qui croient en lui il faut que nous croyons qu'il existe et qu'il est aussi capable de pouvoir réellement aussi agir dans notre vie c'est pour ça que nous sommes des croyants c'est pour ça qu'il nous dit toujours fortifie-toi et prends courage nous devons davantage effectivement nous, nous, nous accrocher à ce que lui dit pour que nous puissions arriver à atteindre effectivement là. Où le Seigneur, notre Dieu, veut que nous soyons. Quel bonheur de pouvoir réellement réaliser qu'il est toujours vivant, non seulement toujours vivant, mais toujours présent. Amen. Le Jésus est toujours présent. Amen. Et c'est pour ça que nous nous résistons que même si nous gravissons des montagnes avec des difficultés, nous savons que les sommets, nous allons l'atteindre. Nous remercions notre Dieu pour tous ses hauts faits et ses bienfaits à un autre endroit nous ne regardons pas à nos faiblesses nous ne regardons pas à notre état physique mais nous regardons surtout à ce que lui il a fait et c'est comme cela que je peux prendre courage parce que si je me regarde moi je suis sûr que je n'arriverai pas parce que j'ai beaucoup de défauts, j'ai beaucoup de faiblesses effectivement parce qu'il a dit c'est irrépréhensible, sans tache ni ride mais quand je me regarde je suis toujours avec des tâches je vais regarder à ce que lui il a dit c'est merveilleux de voir que quand il dit, il veille sur sa parole. C'est ça qui m'encourage. J'ai dit parce que tu l'as dit, Seigneur, moi je le crois, alors je sais que tu es capable même de changer la peau de Léopard. Et c'est cela notre assurance, mon frère et ma soeur. Notre assurance n'est pas dans ce que moi je peux faire, ni dans mes efforts que je fournis, mais dans ce que lui il a fait pour moi. C'est pour ça que je ne peux pas me détacher de lui, parce que je me détache de lui, je n'aurai plus d'orientation. Il est mon maître, il est mon berger, et c'est lui qui me conduit effectivement, et c'est lui qui me montre comment je dois. Parce que David l'a dit, il me conduit dans le vert pâturage. Moi, je ne connais pas vraiment les bons pâturages. Je peux me tromper avec les yeux, mais lui connaît les bons pâturages. C'est pour ça que nous avons à pouvoir nous accrocher davantage et jamais perdre le courage, même si à l'extérieur tout semble noir. Même s'il fait noir, effectivement, mais nous devons savoir que le soleil est toujours là. Ça peut durer un moment, mais nous savons que le soleil va briller. Que le Seigneur bénisse notre frère Philippe, qu'il puisse vraiment le consoler avec notre sœur Lily, qui, parce que notre sœur Philippe vient de perdre sa maman. Et il nous dit qu'effectivement, que la maman était âgée. Et moi, j'ai dit bien qu'elle soit âgée, c'est toujours une personne. C'est vrai, c'est toujours une personne, parce que cette maman a porté quelqu'un. Oui, parce que, bon, il m'a dit que lorsque, parce qu'elle était tombée et puis il a eu une cassure ici, on l'a amené à l'hôpital, et puis les médecins disent mais ah, puisqu'il est âgé, on ne peut rien faire. Et quand on atteint un certain âge, les gens disent que ça ne vaut plus la peine. Mais le Seigneur, notre Dieu, ne nous regarde pas comme les hommes regardent. C'est pour ça qu'une maman est toujours une mère. Elle sera toujours la maman de quelqu'un, même s'il a 120 ans ou, ou 80 ans ou 90 ans, on ne peut pas se lasser de sa maman. Oui, parce que c'est toujours un livre vivant. Hein. Ouais, maman, c'est elle qui t'a conduit. depuis tu étais dans son sang et t'as nourri. Tu t'es nourri d'elle. Et puis quand tu es sorti, elle continue à te nourrir encore davantage. Et ça, c'est irremplaçable, en fait. C'est ton livre d'histoire. Oui, oui c'est vrai. Nous allons prier pour lui, et pour que le Seigneur puisse aussi le consoler. Tadre Père est précieux souvent. Nous te disons gloire à toi, parce qu'il est vrai, personne ne peut te dire pourquoi tu fais ceci comme ça, pourquoi tu fais cela comme ceci, parce que... Pour faire ce que tu fais, personne ne t'a donné des conseils, mon bénémoine mes père C'est pourquoi tu as donné comme tu as voulu et tu as déterminé aussi les temps, mon bénémoine père à Tibisson Et nous te remercions pour cela. Et notre frère a eu la joie de pouvoir aussi avoir sa mère et aussi vivre avec et passer aussi du temps aussi avec sa maman. Mais tu as fixé aussi un temps où il devait aussi partir. Et mon frère et toute sa famille sont aussi dans la tristesse, mon bénémoine aimé père ça mais nous savons que tu es le consolateur. Nous prions pour cette famille, Père oh Dieu, parce que la famille de notre frère est aussi la nôtre. mon La tristesse qui passe mon frère aussi, c'est aussi, aussi une tristesse que nous voulons partager aussi avec notre frère. Parce que toi, tu nous as fait savoir que nous devions pleurer avec ceux qui pleurent. Et nous réjouir aussi avec C'est vrai, tu es vraiment un bon Dieu. Nous réjouir à ce que tu es C'est là que nous voulons t'implorer aussi la grâce de pouvoir... Bénir notre frère, le protéger aussi, et notre sœur aussi, Lily Pâtibissant, et Marc aussi, qui a perdu aussi sa grand-mère, et, et notre soeur Lily, sa belle-maman aussi, mais nous, Pâtibissant, nous te prions de pouvoir vraiment les assister, et les consoler aussi, Père. Tu es notre Dieu, tu es notre soutien, tu es notre secours. A toi la gloire, à toi l'honneur et la puissance. Sois donc béni et glorifié, car nous t'avons ainsi demandé cela, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Oui, il est notre secours, il est notre bouclier, il est notre soutien. Nous nous réjouissons toujours de ce qu'il fait et nous nous réjouissons aussi de tout ce qu'il permet aussi, qui s'arrive aussi dans notre marche et nous nous le disons aussi comme les saintes écritures nous le font savoir que toute chose concourt pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Et cela, nous en comprenons effectivement aussi. L'importance, nous ne sommes pas là de ceux-là qui peuvent se plaindre et dire, « Oh Seigneur, pourquoi tu as permis ceci Pourquoi est-ce que tu fais que cela soit ainsi ?» Non, nous sommes de ceux-là qui disent, « Seigneur, tu es sage. » Même si nous ne comprenons pas tellement très bien, <rire> nous te disons merci. Je crois qu'il y a un cantique qui dit aussi, hein Vous connaissez ce cantique-là « tenter éprouver nous nous demandons. » Pourquoi c'est ainsi le long des jours Vous connaissez, non Et c'est cela, en fait, effectivement. Mais nous n'avons pas questionné Dieu. pour Pourquoi tu fais ça Pourquoi tu fais ceci Nous avons simplement dit, Seigneur, tu es Dieu. Parce que si je suis vivant aujourd'hui, que je suis un être humain, c'est parce que c'est toi qui l'as voulu. Je n'avais jamais demandé que Dieu crée moi, fais de moi que je sois. que Non, mais il n'a plus à toi. De m'écrire. Tu peux aussi me laisser aussi partir avec les autres, mais il a plu à toi de me prendre, de faire de moi un fils de Dieu. Qu'est-ce que je te dois et qu'est-ce que toi tu me dois Moi, ce que je te dois, c'est la reconnaissance. Mais toi, tu ne me dois rien. C'est pour ça que moi, je ne suis pas appelé à pouvoir demander à Dieu pourquoi tu as permis ceci dans ma vie, pourquoi tu as permis ça. Mais tout ce que tu as permis dans ma vie, tu le savais. Tu n'étais pas aussi me ramener qu'un jour, j'ai dit, Seigneur, vraiment, tu es bon. Et c'est pour ça que même jusqu'à aujourd'hui, nous devons simplement toujours aimer notre Dieu. Dans toutes les circonstances. Et savoir qu'effectivement, que lui, quand il nous dit quelque chose, jamais, jamais, jamais, il peut se rétracter. J'aime beaucoup cette parole, effectivement. Je crois que c'est dans le livre, soit des chroniques ou du roi, où il disait que « Dieu est avec vous si vous êtes avec lui ». Ah oui, ça c'est sûr et certain. Nous devons réaliser que nous avons besoin de lui. Et si nous le démontrons aussi que vraiment, Seigneur, notre vraiment cœur a soif de toi, vraiment, pour que nous puissions arriver à pouvoir vraiment atteindre ce que tu veux que nous puissions atteindre, Dieu agit aussi en fonction. De Timothée, au chapitre 2, nous lisons à partir du verset 11. Je pense que c'est cela et je pense que c'est cela. De Timothée, chapitre 2, verset 11, il dit ceci. Cette parole est certaine. Si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Si nous le régnons, lui aussi nous réunira. Si nous sommes infidèles, il demeure fidèle car il ne peut s'y lui-même. Maître Béni, nous voulons te dire encore merci de la grâce que nous avons de pouvoir être encore parmi les vivants aujourd'hui, comme Ezekiel pouvait prier et te remercier de ce que tu l'as rétabli pour qu'il puisse être encore dans ta maison à toi, parce que c'était la prière de ton serviteur à cette époque-là, personne, tu lui as cette grâce. Nous aussi, nous voulons te dire merci ce que nous pouvons être dans ta maison encore aujourd'hui pour pouvoir également aussi te glorifier et surtout aussi avoir la joie de pouvoir prendre part à ce que tu fais et aussi entendre aussi ta parole Père qui nous réjouit aussi davantage. Sois béni et glorifié car nous t'avons ainsi prié Père et continuons encore mon sauveur mon roi au nom de jésus de christ Amen. Vous pouvez vous asseoir. Là, nous réalisons que c'est toujours cet homme de Dieu que le Seigneur utilise. Et utilisé d'une manière tout à fait aussi particulière auquel le Seigneur a eu à pouvoir même se révéler. Et, et, et quand nous regardons même la manière dont il était auparavant, humainement parlant, on ne pouvait jamais penser ni imaginer que cet homme-là qui persécutait l'Église, comme il pouvait le dire, pouvait être dans la main du Seigneur, être utilisé de cette manière dont Dieu a eu à pouvoir le faire avec lui. C'est là que nous aussi comprenons une chose que nous, ce sont de pouvoir aussi entendre et aussi répéter ici qu'il ne faut jamais mettre Dieu dans une bouteille, ni jamais placer Dieu effectivement à ce qu'il Il puisse certainement agir selon notre façon de pouvoir voir les choses et l'aligner effectivement de la manière dont nous attendrons puis c'est toujours ça une très grosse erreur que nous commettons en fait et ça c'est c'est presque tout le temps comme ça même quand nous sommes dans une certaine circonstance ou une situation nous attendons que Dieu débloque la chose selon la manière dont nous nous attendons effectivement fait, parce que nous lui donnons presque les directives de quelle manière il doit faire pour que nous puissions arriver à pouvoir réellement aussi être sûrs que effectivement fait, que ça va se débloquer. Mais, Dieu est Dieu, en fait. Il est libre de faire, effectivement, ce que lui, il a envie de faire. Donc, c'est, donc, comme nous, on nous dit qu'effectivement, que nous sommes le peuple de Dieu et que, avec lui, nous devons marcher par la foi. Ce que nous sommes de ceux-là qui sont appelés à pouvoir, et quand ils demandent quelque chose au Seigneur, s'attendre sans s'imaginer, sans se faire beaucoup de des, des dessins dans, dans l'esprit, mais simplement laisser que le Seigneur, dans toute sa liberté, qu'il fasse ce qu'il veut. Parce que moi, je n'ai jamais donné un ordre à Dieu dit, « Seigneur, je veux que tu crées des poissons avec telle couleur. » Lui-même, il savait. Et moi, je ne connaissais même pas ce qu'est qu un poisson. « Donc j'ai la connaissance d'un poisson, parce que lui, il a crié. Alors, quelle directive, moi, je peux donner à Dieu hein? Quand bien même je demande quelque chose au Seigneur, mon frère et ma soeur, le Seigneur sait, avant même que toi, tu puisses même savoir la chose effectivement, comment elle est effectivement, il connaît même. Il a lu tantôt. Vous vous souvenez Et c'est la vérité. Nous, nous pouvons le relire. Hein? Psaume 139. Il, il a lu cela. Et nous lisons, parfois, nous ne prêtons pas attention. Regardez bien, psaume 139, je pense que c'est cela, je pense que c'est cela, oui, c'est ce qu'il qu a dit tout à l'heure. Psaume 139, oui. Voilà, pardon. Voilà, qu'est-ce qu'il nous dit ici, psaume 139 Éternel, tu me sondes et tu me connais. Vous comprenez cela Tu me sondes et tu me connais. Vous pensez peut-être que Dieu ne connaît pas effectivement votre état d'âme, votre besoin. Il sait. Et puis il dit ici, tu sais quand je m'assieds et quand je m'élève. Tu pénètres de loin ma pensée. Donc il pénètre ta pensée à toi. Et ça, comme nous l'avons souvent entendu, les diables. Y a il y a-t-il une possibilité qu'on me déteigne un peu ça C'était l'écriture que tu mettais au-dessus, je ne sais plus. <rire> Le problème, alors, nous disons que les diables, oui, essayez de trouver un moyen, il n'y a pas de problème. Merci beaucoup, et Dieu te bénisse pour cela. Oui, tu peux, mais j'essaierai de pouvoir un peu, mais pas être dans ce que ça. Alors, disons que le diable, Satan et ses démons ne pourront jamais, alors, au grand jamais, connaître vos pensées. C'est impossible. Est-ce que vous croyez Enfin bon, je ne vous oblige pas de croire. je prêche la parole de Dieu. Et les croyants, eux, ils croient. Vous savez pourquoi ils croient Vous savez pourquoi ils croient Parce que c'est lui qui sonde le cœur, les pensées, qui connaît les pensées de l'homme. La Bible dit c'est Dieu. Or oh, Dieu, c'est la parole de Dieu Parce que Satan ne peut pas connaître tes pensées. C'est impossible. Donc si toi tu ne crois pas, c'est ton problème. On ne t'oblige pas. Mais on te fait comprendre que nous, nous savons que Satan ne peut pas. C'est impossible que Satan connaisse la pensée de l'homme. Le seul qui connaît la pensée de l'homme, c'est Dieu. Parce qu'on nous dit ici, tu pénètres de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche. Et tu pénètres toutes mes voix. Car la parole n'est pas sur ma langue, qui est déjà au éternel. Tu fais quoi Un petit peu entièrement. Est-ce que vous entendez cela Amen. Car la parole n'est pas encore sur ma langue, qui est déjà, au éternel. Quand il dit qu'elle n'est pas sur ma langue, ça veut dire quoi C'est encore une pensée. Amen. Parce que la parole est une pensée exprimée. Donc Dieu, on dit, la Bible dit, tu la connais entièrement. Pas peut-être. Donc mon frère et ma soeur, quand tu demandes que tu sois Dieu, effectivement, peut-être tu ne sais pas tellement très bien la chose comment elle est, mais Dieu sait effectivement ce que tu as 100% comme besoin. Tu ne peux pas instruire Dieu. Parce que si on a dit, Seigneur, dit bon maître, il dit, mais pourquoi tu m'appelles bon Il n'y a de bon que Dieu. Parce que quelqu'un qui est bon comme Dieu, peut-il donner quelque chose de mauvais non, non c'est, le problème, c'est votre manque de foi, votre manque de confiance, votre manque, effectivement, d'assurance de, de, de, à l'endroit de ces dieux. C'est vrai, vous êtes assis comme des croyants, mais vous ne croyez pas vraiment. Vous écoutez la parole de Dieu, mais vous n'y croyez pas vraiment. Toujours limitrophes. C'est la vérité, frère de Saint. Vous pouvez me faire tous les dessins que vous voulez. Je sais, c'est, c'est la vérité. Des croyants toujours limitrophes. Vous limitez Dieu, vous voulez instruire Dieu. Toi, tu dois faire ça comme ça pour moi. Si tu ne fais pas comme ça, alors je ne peux pas recevoir. Il faut que tu saches, -moi, parce que si, si tu fais comme ça, alors je saurai que c'est Dieu, en fait. En fait, Dieu n'est pas ton enfant. Quelle connaissance, toi, tu peux avoir plus que Dieu Pour que tu lui dises qu'il fait comme ça. Parce que lui, c'est lui-même l'auteur de la connaissance. Parce que le besoin que tu as, effectivement, de, de désirer ceci aussi, parlez-vous qu'effectivement, que Dieu savait cela avant même que le monde soit monde, mon frère. Est-ce que vous comprenez Tout besoin, mon frère. Tout est désirs, ma soeur. Ça. ça, le Seigneur ne parle, mais les païens ne le savent pas. Mais c'est à toi en tant que croyant. Et puis bon, je dis bien, en rapport avec les enfants de Dieu, parce que vous pouvez être assis là-bas, vous n'êtes même pas des croyants. Hein? Vous donnez, vous faites semblant d'être des croyants, mais vous ne l'êtes pas. Parce que quand la parole est prêchée, vous ne la croyez pas. Mais vous croyez simplement quand elle correspond à votre façon de penser. Et vous croyez, vous allez dire, ah, je crois. En fait, tu ne crois pas. Tu as cru à ce que toi, tu as pensé. Parce que c'est un peu en rapport avec ta façon de voir les choses. Alors tu le dis, je la crois. Donc j'ai dit, ah Seigneur, j'ai cru à la parole. En fait, tu n'as rien, tu n'as même pas cru. C'est la raison pour laquelle que tu vois qu'il n'y a pas de changement. Seigneur fait, Seigneur remplit. Enfin, fait, il ne peut pas remplir parce que quand il vient pour remplir, tu as dit, non, non, non, non ce n'est pas cette manière-là. Il faut que ça corresponde à ma manière, à moi, de voir les choses. C'est ça le grand problème. C'est ça le grand problème. Ça n'a jamais été la faute de Dieu, c'est toujours... Le problème n'a jamais été vous connaissez l'avant, il va dire, c'est effectivement à mon frère. Hein? Nous avons aujourd'hui, effectivement, le plus grand ennemi à toi, c'est pas Jonas. Faut pas en vouloir Jonas, il est mauvais. Non, le plus grand ennemi, c'est toi-même. Celui qui te combat, effectivement, c'est toi-même. Je dis, frère, ce pas possible. Mais c'est vrai, parce que nous l'avons lu. Il est bien, écoutez bien, parce que vous pouvez comprendre. De Timothée, chapitre 2, hein? c'est ça, je pense. Hein? De Timothée, chapitre 2. Qu'est-ce qu'il nous dit est Ce qu'il nous dira, oh, frère, c'est pas possible, vraiment vrai, frère, ce que tu dis. Il n'y a pas de problème. De Timothée, chapitre 2. Verset 11, il dit, cette parole est vraiment certaine. Donc, c'est certain, c'est l'absolu, c'est la vérité. Donc, ce n'est pas une probabilité qu'un un tout peu de non C'est vraiment, certainement est vrai. Et si nous sommes morts avec lui. Alors là, c'est quelque chose de très important. Est-ce que vous suivez? Si nous sommes morts avec lui, c'est sûr et certain, nous vivrons aussi avec lui. Maintenant, la question est telle-ci. Ma soeur et mon frère, est-ce que tu es vraiment mort? Tu cherches à régner avec lui. Tu cherches à vivre, Seigneur au ciel, Seigneur sur la terre, ciel, je vais vivre avec toi. Mais en fait, pose-toi la question. Quel rapport y a-t-il entre toi et ce Jésus Là, il nous dit, mais, Oh, je vais régner avec lui. Nous voulons vivre avec lui. Certainement dit, mais si toi, tu es mort, et tu es bien, hein? Si donc, pardon, donc, si nous sommes morts avec lui, nous aussi, nous vivrons aussi avec lui. Mais si nous ne sommes pas morts, vous pouvez oublier de vivre avec lui. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. C'est bien écrit. Et vous savez que cela veut dire être mort. Est-ce que vous savez que Dieu te dit ça Est-ce que vous écoutez, frères et sœurs? Ce n'est pas moi qui ai écrit ça. Vous savez, frères et sœurs, nous sommes appelés à pouvoir croire les saintes écritures et aussi à vivre l'écriture. Vous savez ce que le Seigneur Jésus-Christ a dit, parce que peut-être que vous, vous prenez cela. Il a dit, quand Nicodème est venu vers lui, il lui a fait que Dieu te bénisse. Il lui a fait des éloges. Vous comprenez cela, non qui fait que l'homme soit, qui se sente à ah, moi, moi reconnu, il a fait des éloges. Il dit, mais hum, nous savons. Hum? Nous savons donc les Sanhedrin, hein, tout ça, les juifs qui les critiquent, qui insultent, effectivement, il dit, nous savons que tu es un docteur véritablement venu de Dieu. Vous savez, quand je lis cela, <rire> j'ai dit, Seigneur Jésus, on les lit pour vous, ça le comme c'était effectivement une habitude. Mais prêtez toujours attention à l'écriture. Ce sont ceux qui étaient contre lui. Nicodème, vous avez peut-être qu'on a dit les Nicodèmes, arrêtez bien, c'est Jean, Jean chapitre 3. Pour que nous puissions reconnaître effectivement Jean chapitre 3, je pense que c'est cela, oui. Verset 1 dit Mais il y eut un, il y eut un homme d'entre qui ça Les pharisiens. Vous connaissez les pharisiens, non C'était toujours eux qui étaient contre. D'ailleurs, vous vous souvenez quand même, lorsque il en était, enfin que vous puissiez voir, effectivement, ça, je pense que c'est dans Jean chapitre euh, 9, ou quelque chose comme cela. je suppose que c'est ça, oui. Voilà. Jean chapitre 9, on dit ici, ahem, Jean chapitre 9. Jésus, verset 1, Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui posaient cette question Rabbi, qui a péché cet homme ou ses parents pour qu'il soit né aveugle Jésus répondit Ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Et vous avez maintenant ce qui est écrit, effectivement. Voilà que verset 8, verset, verset, verset, verset il dit Ses voisins et ceux qui. « Auparavant, l'avait connu comme un mendiant, disait, mais n'est-ce pas là, c'est lui qui s'est tenu assis et qui mendiait ?» Parce qu'il avait été guéri par le Seigneur. Vous vous souvenez Maintenant, le verset suivant dit, « mais Les uns disaient, c'est lui. » D'autres disaient, « Non, mais lui, il lui, mais il, mais, mais il lui ressemble. » Et lui-même disait, « C'est moi. » Et lui dit, « Mais comment tes yeux ont-ils été ouverts ?»« Tu es né, il dit, il dit, il vit en passant un homme avec le dénaissance. » Depuis ta naissance, tu n'as jamais vu. Donc effectivement, il n'y a jamais eu des yeux chez toi. Il dit, mais comment Il me dit, non, c'est moi. Il dit, mais, il dit, mais comment tes yeux ont-ils été ouverts Il répondit, l'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue, a ouvert mes yeux et m'a dit, va au réservoir de Siloé et lave-toi. J'y suis allé, je me suis lavé, et je puis. voir. Il lui dit, mais où est cet homme Il répondit, je ne sais. Et donc, ils mène vers les pharisiens. C'est lui qui avait été avec. Vous avez vu ça Écoutez maintenant. Or, oh, c'était un jour de sabbat que Jésus avait fait de la boue et lui avait ouvert les yeux. De nouveau, les pharisiens lui demandaient comment il a pu, il a pu voir. Il, lui, il leur dit, il a appliqué de la boue sur mes yeux, je me suis lavé et je vois. Sur quoi, quelques-uns des pharisiens dirent mais cet homme ne vient pas de Dieu car il n'observe pas les sabbats. D'autres disent, mais combien, comment un homme pécheur peut-il faire de tels miracles et il y, des, il y a eu division parmi eux, et ils dirent encore à, à l'aveugle, mais toi, que dis-tu de lui sur, ce qu a, sur celui qui t'a ouvert les yeux Il répondit, mais hé, hey, hey, c'est un prophète. Les juifs ne point qu'il avait été aveugle et qu'il avait pu voir et qu'il avait pu voir jusqu'à ce qu'ils aient pu venir ses parents. Et ils les interrogèrent, disant « Mais est-ce là votre fils que vous dites à être né aveugle Comment donc voit-il maintenant ?» Ses parents répondirent « Mais nous savons que, que c'est notre fils et qu'il est né aveugle. Mais comment il voit maintenant Ou qu'il lui a ouvert les yeux C'est ce que nous ne savons. » Interrogez-le lui-même. Il a de l'âge. Il parlera de lui-même, de ce qui le concerne. Ses parents disaient cela parce qu'ils craignait les juifs car les juifs avaient déjà convenu que si quelqu'un reconnaissait Jésus pour les Christ, il serait exclu de là. La... Voilà et ce sont ces pharisiens-là. Maintenant, c'est ici, dans Jean chapitre 3, verset 1, on dit, « Mais il y a un homme d'entre les pharisiens, nommé Nicodème, vous savez cela Un chef de Juifs. Vous avez compris, non oui. Ceux-là qui ont dit qu'il y a pas de vous connaissez, non Alors, maintenant, il dit, « Qui vint donc, lui, auprès de Jésus de nuit, et lui dit, « Rabbi ?» Il n'a pas dit, « Je sais. » Non. Il n'a pas dit, moi, Nicodème, je viens vers toi parce que je reconnais, je sais. Non. Il a dit, nous tous. Amen. Nous qui te, nous te, te, te là, effectivement, avec l'art, effectivement, nous dit, nous tous. Il dit, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. Vous imaginez ça? Ils disent aux gens de ne pas croire à cet homme-là, de ne pas croire comme les Christ, mais eux, ils savent qui il est. Mais c'est horrible, frère. C'est quand même... Là, c'est... Quelle méchanceté, quel diabolisme, quel équilibre. Mais oui, frère, c'est ça. À un point tel que comme ça, vous savez que... c'est Et vous voulez empêcher le peuple de Dieu de reconnaître que c'est lui le Messie. Alors, quelles sont vos motivations C'est ça la question. Quel est votre objectif à vous C'est ça le grand problème. Mais enfin, bon. Ici, si nous voyons qu'effectivement, que Nicodème, il va il oui, parle effectivement cela. Il dit, personne dit Jésus lui répondit, en vérité, en vérité, je te dit. Vous me suivez Amen. Si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Vous connaissez l'Écriture C'est catégorique, c'est vraiment la chose vraie. Et puis il continue, il continue, il dit, mais comment un homme peut-il naître quand il est vieux Vous comprenez, non Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître Jésus répondit, en vérité, en vérité, je te dis, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume des dieux. Vous savez, dans 1 Jean au chapitre 5, Regardez bien, je crois dans 1 Jean au chapitre 5, oui, c'est cela, oui, 1 Jean au chapitre 5, je vais trouver ici, voilà. Voilà. Je pense qu'il s'est bon. Voilà. C'est un Jean chapitre 5, nous disons à partir verset 5 qui dit, verset quand même verset 4, il dit, hein, car tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Qui est celui qui a triomphé du monde sinon celui qui croit que Dieu que Jésus-Christ est le fils de Dieu C'est lui. Jésus-Christ qui est venu avec de l'eau et du sang. Non, seulement, non avec l'eau seulement, seulement, mais avec l'eau et avec le sang. Et c'est l'Esprit qui rend témoignage parce que l'Esprit est la vérité. Car il y a trois qui rendent témoignage. L'Esprit, l'eau et le sang. Et les trois sont donc d'accord. Vous avez compris Vous avez compris l'esprit, l'eau et les sang, et les trois sont d'accord. Vous avez compris ben, Vous le savez vous-même, effectivement, que euh, quand, quand vous êtes <coughs> sœur, vous savez, quand vous êtes aux attentes des bébés, et au moment de l'accouchement, qu'est-ce qui se passe Il y a quand même la poche d'eau qui se rend. Et puis, après la poche d'eau, vous avez tout ce qui suit. Hein et puis, c'est la vie qui vient. C'est là que vous constatez qu'il y a une naissance, poche d'eau rompue, et puis le sang qui vient, vous avez l'enfant qui sort. Donc maintenant on dit, ah, chez frère tel il est né un bébé, parce que la soeur est passée par la poche d'eau rompue, et que maintenant le bébé est sorti, donc un être humain est né. Alors ici il nous dit dans Jean chapitre 3, il dit... Répondit ici, Jésus répondit, en vérité, en vérité, je te dis, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Il insiste bien d'une manière claire et précise qu'il faut vraiment naître de nouveau. Donc, ce qui veut dire que s'il si faut naître de nouveau, ça veut dire que... Toutes les autres choses que parce qu'il a dit ça, Nicodème, qui pour pose la question, un être humain comme moi, je suis assez vieux comme ça, je dois rentrer dans les scènes de ma mère. Vous comprenez cela, non C'est pour montrer qu'effectivement, qu il faut qu'il y ait une mort. L'humain que vous êtes, effectivement, avec vos passions. Parce que l'écriture, vous suivez je, je, Écoutez très bien, parce qu'ici, c'est important, mon frère et ma soeur. Dans Galate au chapitre 5, je pense que c'est cela. Galate au chapitre 5, je pense que c'est cela. Mmh. Voilà. Il dit, verset 4, c'est 24, pardon, Galate 5, verset 24, il dit, Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passion et ses désirs. Je relis encore. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Donc, ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Parce que l'être humain tel que nous sommes, nous avons des passions dans notre intérieur, et aussi, nous avons aussi nos désirs qui correspondent à l'humain. Et c'est ça qui fait que nous sommes des humains, et l'esprit humain aussi nous conduit dans cela. Et aussi longtemps que nous sommes comme cela, nous sommes conduits par notre esprit. C'est pour ça que Ézéchiel 36, il nous dit, d'abord, je reprendrai sur vous une eau pure. Je vous purifierai de toutes vos sûres. Et puis, j'ôterai de vous le cœur de pierre. Je vous donnerai un cœur de chair. Et puis, il dit, je vous donnerai aussi un esprit. Voilà. Donc, ça, c'est lorsque toi, mon frère, toi, ma soeur, tu as accepté de mourir. T'as que tu dis maintenant, en tout cas, moi, <rire> parce que vous savez souvent ce que nous sommes, ce que nous disons, quand on te fait des remarques. Même tu dis, nous sommes, je, je suis une sœur, je suis un frère. Oui, mais mon caractère a toujours été comme ça. Moi, c'est comme ça que j'appréhende les choses. Donc, tu vois, dans notre famille, d'ailleurs, nous sommes toujours comme ça. Donc, dans votre famille, vous êtes toujours comme ça, jusque dans les choses qui sont des dieux. Ça veut dire que si tu as toujours été comme ça, moi, c'est comme ça. Moi, avec moi, c'est toujours comme ça. En fait, là, c'est toujours avec toi. C'est comme ça que moi, je vois les choses. Mais quand tu es mort, non, tu ne vois plus les choses comme toi, tu veux le voir. Est-ce que vous comprenez Frère, nous ne sommes pas là pour être comme si on, on apprend des théories, des choses de théorie pour dire Alléluia, des choses. Mais, mais en fait, nous sommes là pour voir. Le Seigneur veut que tu puisses voir, sœur, si vraiment tu es une fille de Dieu. C'est beau de dire que je connais, c'est vrai, ok, c'est beau, c'est ci, ci, cela. Non, cette même parole ici, c'est aussi un jugement pour toi. Mm -hmm. C'est vrai, c'est parce que nous connaissons, mais la question ne pas savoir, effectivement, parce que ce tu veux ça va, Seigneur, comment est-ce que tu me vois, moi? Dieu te bénisse. Comment est-ce que tu me vois? Eh bien, il est tenté de montrer comment il te voit. Fais-moi grâce parce que je vais être sûr. Parce que je, suis, je me suis accroché à toi, j'ai pris, je vais dire comment tu me vois. Mais il te montre comment il te voit. Donc ça veut dire quoi C'est un miroir. Il dit voici les miroirs devant toi. Maintenant, regarde maintenant qu'est-ce que tu reflètes. Parce que si tu es né de moi, parce que si c'est un petit chiot, ben vous le mettez par terre il ne va jamais se mettre debout et commencer à marcher quand même. Il est né d'un chien. Vous comprenez On va bien voir que la maman, donc la chienne, elle va regarder son chiot pour voir comment il va se comporter. Il faut que les chiots s'élèvent sous ses quatre pattes et qu'ils puisse commencer à pouvoir s'approcher maintenant Ah oui, il va dire, ah, ça c'est mon chiot. Parce qu'il correspond effectivement à ce que je suis. Non, il manifeste effectivement. C'est comme ça que quand il, il va chercher son chiot quelque part, ici il va avoir un petit garçon qui marche effectivement. Il ne va pas chercher un petit garçon comme dans son chiot. Non. Et oui, oui, il est très bien les chiennes, hein. Il ne va pas chercher ce petit, petit, petit garçon qui marche comme ça à l'école. Ah, c'est mon, mon, petit, mon petit chiot. Viens, je vais donner les, les mamelles pour pouvoir têter effectivement. Non il va regarder, il voit va... il commence à chercher dans le... Où voilà. c'est Les petits, il y a dessous là-bas, il va avec ses dents, il tire, et puis il met là-bas pour maintenant commencer à têter. il ne va pas prendre un garçon pour pouvoir les tirer les dents, pour les têter quand même. Parce qu'il n'y a pas de. Vous savez, il n'y a pas de relation, ça veut dire qu'il y a une grande différence. C'est aussi comme ça avec Dieu. Si toi tu es né de moi, regarde ce que tu dois être. Ah oui, oui, oui, tu es né de ton père, mais tu dois être comme ton père. Donc c'est-à-dire que ton père est naturel aussi. Donc si ton père, tu vois, ton caractère dans notre famille, nous sommes des nerveux. Et puis mon père, on casse les choses avec la tête et les dents. C'est pour ça, frère, ne te pas dans la famille quand tu ne vas casser les choses. C'est aussi parce ça commence avec mon père. Et mon père, son grand-père, c'était tout ça le chez lui. Donc comprends-moi, frère. Ah oui, parce que. Je, je, alors, je me pose la question, alors, qui est-ce que j'ai épousé C'est une façon, où vous pouvez comprendre. Donc, alors maintenant, quand tu es une fille née de Dieu, on voit la nature de ton père. Injurier, comment tu vois dans hé, hey, Regarde-toi, par exemple, les frères disent, regarde-toi, oh, t'es comme devenu un sac de patates. Je donne un exemple, je dis pas qu'un frère ne un frère va quand même pas dire à, à sa femme que tu es devenu sac de patates. Vous comprenez, un frère, hein, il va dire, combien tu es jolie ma femme. Il ne va pas dire, es, c'est comme ça je pense. Ben, je pense que c'est comme cela. Hein, parce qu'il ne va pas dire, oh, toi sac de patates, tu es tout la sac de patates. Non, je donne un exemple. Non, et puis, prenez un exemple qui dit, tu as sac de patates, regarde comment tu es devenu comme une vieille avec des sacs que tu mets. Bon, ça ça peut arriver. Hein? Parce que, Il a un goût, mais Dieu t'a donné aussi un goût. Est-ce que vous comprenez Bon, je suis les temps aussi. Voilà. Quand elle a dit comme ça, aujourd'hui, tu, tu portes des jupes à de longues de robes long, comme un sac de patates, comme un sac de patates aussi, alors là, tu te dis, oui, qu'est-ce que tu crois Tu as regardé mes photos D'ailleurs, quand, quand tu m'avais posé, tes télés, tu as vu comment j'étais Quand tu me regardais, tu me suivais comme une abeille. C'est ça le problème. Mais on nous dit ici qu'un jurier, il n'y en a pas d'injure. Donc, ça, des patates, il dit, alléluia. Même si ça fait mal, il dit, gloire à Dieu, c'est que je suis changé. Ah oui et il dit, ah, mon, mon Dieu m'a changé. Gloire à Dieu. Ah, que le Seigneur soit béni. Vous comprenez Tu pas dire, oh Seigneur, tu vois, depuis que je crois, je ne peux plus faire ce qu'il faut. Maintenant, je deviens comme On mettrait des sacs de patates. Avant, je n'étais pas sac de patates. Est-ce que vous comprenez Là, vous reflétez quelque chose. Vous vous souvenez Temps. vous vous souvenez de notre soeur là oui. mmh. oh. Marie a un ivrogne qui faisait une... tout ça tout ça. frères et sœurs, Dieu cherche à être glorifié en vous en ses enfants parce que où est-ce aujourd'hui tout le monde parle de mal de Dieu mais il veut aussi que quand on vous regarde, on le glorifie c'est par toi que le monde va glorifier Dieu est-ce que vous comprenez C'est comme cela. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Mais oui, il dit, je serai glorifié en eux. Vous l'avez vu, non Et notre sœur comme ça. Donc, Marie, ivrogne tout ça. Et puis, bon, il venait à la maison, il faisait tout ce qu'il faisait. La soeur n'a jamais levé la voix sur son mari. Non, non, non, jamais levé la voix. Pourquoi Parce qu'on l'appelle sœur. Mais Avant, il avait, je donne un exemple, peut les caractères de son père, où quelqu'un levait la voix comme ça, la sœur s'est transformée en taureau. Vous comprenez parce, Non, parce que c'était l'héritage de la famille. C'était là, c'était la famille. Mais quand elle a reçu les Seigneur, quelque chose s'est passé. Ah oui, la mort est entrée, elle a abandonné tout ce qu'elle était. Pas comme quelqu'un qui a été obligé mais vraiment en disant, Seigneur, j'étais loin. Tu m'as ramassé, tu as fait des brigades. J'ai hérité les choses. Parce que ces choses-là restent aussi dans la vie des gens. J'ai hérité les choses évidemment de ma famille. Seigneur, je n'en veux pas, je n'en veux pas, mon Dieu. tu dis vraiment, je vais vraiment voir le caractère de Christ parce que je suis mort. Que, vous savez, quand, quand on va pour le baptême, ce n'est pas une comédie. On ne va pas dire, je vais vite me faire baptiser comme ça, je suis sauvé. Non, tu peux être baptisé, mais pas sauvé. Le baptême ne sauve personne. Vous ne le croyez pas Parce qu'il n'y a qu'un seul qui sauve. Vous comprenez ce que j'avais dit C'est Le baptême est une démonstration de ce que Dieu a fait réellement dans ton intérieur. Tu dis, le monde, bye bye. Je n'en veux plus. Mon Seigneur, je vais vivre pour toi. Je veux... Alors, maintenant là, je vais mourir avec toi. Ce pas que tu vas faire une, une, une cérémonie pour qu'on dise, bon, on l'a baptisé, il est devenu notre frère. Même si on dit cela effectivement, mais ton père t'a baptisé, tu n'es toujours pas notre frère, notre soeur. Comprenez Donc c'est ce qui s'est passé à ton intérieur qui fait que tu es devenu notre frère, notre soeur. Parce que tu as dit, Seigneur, maintenant pour moi, le monde s'est terminé. Je meurs avec toi, je ressuscite maintenant avec toi. Donc là, tu as rendu témoignage aux yeux des hommes. Pour démontrer que vous qui étiez avec moi dans le monde, maintenant cette personne, ce que vous voyez ici, n'est plus la même personne. Mort avec Christ, c'est avec Christ effectivement, changement qui rentre, et les choses changent. C'est à ce moment-là que vous laissez la possibilité à Dieu maintenant, de pouvoir maintenant opérer en vous en fait. Est-ce que vous comprenez La Bible nous dit une chose extraordinairement importante, mais si... Quelqu'un est en Christ. On nous dit qu'il est une nouvelle création. Est-ce que vous comprenez? Il est une nouvelle création. C'est-à-dire que toutes choses sont devenues et les anciennes choses sont passées. Donc il n'y a plus, ce n'est pas comme nous nous faisons, que, et comme le Seigneur l'a donné cet exemple, effectivement, que parce que bon, il dit, mais qui c'est lui qui achète un vêtement nouveau et qui vient et qui colle à côté, effectivement, un, un tissu de vieux, pour pouvoir arriver à... Vous comprenez Jamais un homme normalement censé ne peut le faire. Alors, maintenant, si toi, tu viens à Dieu, tu dis, je te reçois, tu restes un côté avec le caractère de la famille, et de l'autre côté, avec le caractère de Dieu, il y a un problème. Est-ce que vous comprenez Parce que souvent, vous le dites... Dans notre famille, ça touche toujours comme ça. Frère, tu ne peux pas me changer parce que c'est comme cela. Mais quand tu dis ça comme ça, tu dis aux démons, je suis avec vous. Travaillez. Mais c'est vrai, vous ne vous rendez pas compte, frère, ce que vous dites. Parce qu'ils saisissent, les démons sont là, ils n'attendent que ça. Parce qu'un démon ne peut pas agir s'il n'a pas un corps dans lequel il peut agir. Ils n'attendent que ça. Sœur, frère, mais il faut qu'on puisse la délivrance. Non, je crois que Dieu a fait de moi ce que je suis comme cela. Tu te satisfais parce que tu deviens toi-même, prédicateur de toi-même, parce que quand la parole de Dieu pour pouvoir faire entrer, tu la trie davantage, effectivement, tu enlèves tout ce qui est de Dieu, tout ça, tu prends simplement ce vraiment avec toi, avec ta logique, et le rentre. C'est normal que ça ne puisse pas changer. Donc, identifier à lui. Alors, il nous dit que cette parole est vraiment certaine. Si nous sommes morts avec lui, et c'est sûr et certain que nous vivrons aussi avec lui. Mon frère et ma soeur, aussi longtemps que tu vis, toi, de ta vie à toi, tes habitudes à toi, tu ne pourras même pas voir la face de Dieu. Non, tu es en train simplement de pouvoir jouer ta comédie. À être dans une église, effectivement, avec des gens pour chanter et venir. J'ai toujours eu à pouvoir répéter ici, votre attention, toi mademoiselle là-bas au fond, loi à toi, je dis, oui. J'ai toujours dit ici, frères et sœurs, que vous n'êtes pas obligés de venir dans cette assemblée. Ne vous sentez jamais obligé, de. je le répète, hein? ne vous sentez, ne venez pas pour faire plaisir, pour faire la présence ici. Non, je n'en ai pas besoin. J'ai besoin de frères et de sœurs qui viennent ici parce qu'ils sont convaincus que c'est vraiment l'endroit que Dieu m'a placé et que Dieu y travaille. En parlant de ça, je viens d'avoir un témoignage tout à l'heure, parce que je pense que je vais donner mon, mon grand ici, parce qu'il y a un et frère, frère, frère qui est en, en Abidjan, qui a, il m'a envoyé un message, il dit, enfin, c'était un témoignage que je suis en train de témoigner, parce que ça, ça s'est passé avec un frère qui s'appelle Élisée Junior, là-bas. Il dit, ce frères étaient avec d'autres frères, effectivement, en train de discuter à propos de ton ministère. Parce que vous savez comment faire avec tout ce qui se passe, effectivement. Il discutait, discuter, effectivement avec tout ça, les gens, parce que bon, comme, comme les gens en parlent, alors, qu'est-ce qui s'est passé Leur maman, euh, une païenne, elle était, je pense, quelque part, effectivement, bon, elle ne savait même pas de quoi -ce que les enfants, dont ceux qui étaient là, si, effectivement, discutaient, on s'est discuté de moi, pour leur rapport avec le ministère du Dieu, effectivement, comme les uns vous connaissez avec tout ce qu'ils disent. Voilà que la maman païenne, qui était assise de l'autre côté, le Seigneur lui parle. Il dit, dit, va dire à ces personnes-là qui discutent là, une païenne, hein? va dire à ces personnes-là qui discutent là à propos des fessiers dont il parle, cet homme-là, il a un véritable don. Et ne vous aventurez pas à parler de lui comme vous êtes en train de voir parler là. Dis-leur ça effectivement, vous ne devez pas le juger, parce qu'il a un véritable don qui vient de Dieu. La maman l'a entendu la voix, elle est sortie. Il dit à ce qui était assis à son fils là-bas, et les frères, va, lui-même, je demande peut-être équipe de parler. Il dit, il, dit, mais, il dit, mais vous étiez en train de discuter de quelque chose, je ne sais pas de quoi, mais il y a une voix qui m'a dit, de vous dire que c'est l'effet, dont vous discutez là, c'est un véritable serviteur de Dieu, et les dons qu'il a de Dieu est un don véritable. Et Dieu, il dit, en avant, m'a dit, mais ne vous n'aventurez pas à pouvoir les juger. C'est comme ça qu'ils étaient tout à fait touchés, ils auraient dit, mais notre maman païenne, et nous, les ici, nous discutons, maman n'était pas là, elle vient nous dire ça effectivement. Ils sont tombés à genoux. La maman elle-même, qui était païenne, est devenue croyante. Jusqu'aujourd'hui, elle est devenue notre sœur en Christ. Et eux tous aussi, les croyants en Christ, effectivement, ils sont accrochés maintenant pour pouvoir écouter la parole de Dieu. Bref. Pour dire qu'effectivement, nous devons réaliser qu'effectivement, que notre Dieu, ce qu'il veut de toi, c'est que nous ne puissions pas venir par.. Hein, on ne vient pas ça ne sert à rien. Nous ne sommes pas une église qui, qui réclame. Venez, qu'ils soient nombreux pour qu'on voie que non, non, non, Même avec trois quatre frères, on louera Dieu. C'est pour ça que quand vous venez, prêtez attention à la parole. On ne peut pas chercher à pouvoir vous supplier. Il faut que ce soit des véritables enfants qui ont besoin d'apprendre ce de Dieu, effectivement. Alors, vous verrez l'action de Dieu agir en vous. Donc nous terminons par cela. Allez, donc si nous sommes morts avec lui, ça veut dire que notre façon de pouvoir penser, parce que quand tu deviens un croyant, un fils de Dieu, frère et soeur, il faut se laisser marcher dessus. Oui, mon frère et ma soeur, vous avez, vous avez eu à pouvoir voir effectivement la différence entre euh, un agneau, une brebis euh, et un bouc. Vous connaissez, j'ai vécu cela aussi quand j'étais parti ici hein, en Jamaïque. Et j'étais là et puis j'étais assis et j'ai vu qu'on appelait un monsieur pour pouvoir couper la tête en fait, d'une prébille en fait, qui était là, qu'on avait acheté pour manger. La chèvre, quand on l'approche, et se débat et et tape les, les cornes contre les, les barreaux en fer et tout ça. Et quand on a approché la donc euh, pour la prendre, ce n'est pas vraiment débattu. On l'a pris, elle hein, a suivi. Et j'ai vu, moi, de mes propres yeux, ça, personne ne me l'a dit. Le monsieur prend la brébille. Donc, la nuit en question, il, il lit ses, ses pattes. Elle ne bougeait vraiment pas de mes yeux. Il les prend, mmh. Il ouvre comme ça. Il prend le couteau. Elle ne bougeait vraiment pas. Il a... Non, ça, ça m'a touché. Il a commencé à couper. Il ne bougeait pas. Il s'est laissé simplement comme ça. Où il... monsieur, couper. On ne voyait pas. Non, j'ai vu de mes yeux la brebis qui était là. Qui ne se débattait pas. J'ai dit Seigneur, ce n'est pas possible. Il a coupé, il a dépissé. L'animal est parti comme ça. Sans bouger. Sa laine, tout ce qu'il était. On a eu à pouvoir enlever. En fait, je dis, mais c'est quand même extraordinaire quand le Seigneur prend la comparaison en disant, mes brebis. Vous n'est pas revendiqué. Si quelqu'un vous fait du mal, on pas dit, mais. Non, frère, nous, on, on, on est appelés à ceux qu'on nous maltraite. Une brebis qu'on amène à la boucherie. C'est écrit, non Semblable à des animaux qu'on amène à la boucherie. Vous connaissez cela, que, Mais toi, sœur, toi, frère, Dieu va permettre une épreuve que quelqu'un puisse t'insulter, te parler du mal. Comment tu vas réagir C'est ça le problème, mon frère et ma c'est que nous allons au ciel. Nous allons pas au cinéma. Nous allons pas à un match de football. Non, nous allons au ciel. Nous allons pas à, à, à, à, à une foire où je, je dit ah, ah, ce sera comme que ce sera beau, on chante ce sera beau. Mais pour y a très frère, on n'entraîne pas comme au marché. Tu dois prouver. Oui, tu dois prouver que tu as vraiment... Parce qu'il dit, mais ah, c'est lui qui vaincra. Parce qu'il faut vaincre. Le grand problème, c'est que tu te donnes déjà la couronne toi-même. Mais le miroir est là maintenant. Il te montre, frère, ma soeur, ne te trompe pas. En croyant, oui, parce que je vais, je vais prier beaucoup, Dieu va me faire partir. Non, monsieur, voici les miroirs. Non madame, voici les miroirs. Et puis le ciel n'est pas à toi, le ciel est à Dieu. Donc Dieu a une condition. Hein, il a, il a, C'est écrit, à ah, celui qui priera beaucoup, il entrera au ciel. Les conditions sont là. À ah, celui qui vaincra. Donc ça veut dire que dans ta marche à toi, de tous les jours, quand, quand tu es... c'est pour ça que le Seigneur veut te montrer, te montrer, c'est pour voir si tu es mort. Parce qu'il dit, Seigneur, j'ai aux choses du monde, à tous, je t'aime tellement, je ne veux plus toucher, je vais mourir. Maintenant, il permet que quelqu'un s'élève. Et puis cette personne, tout ce que tu vas faire à l'Assemblée, que tu chantes, que tu pries, que tu fasses ceci, effectivement, il est toujours là pour te critiquer. As-tu ah, as vu comment il a fait Bon, il est venu avec une jupe. tu as vu sa jupe comment elle est Et puis j'ai vu, il y a une petite fente, mais il ne devait pas y avoir des fentes. Donc il est toujours là pour te suivre, toi derrière. Oh, tu as, tu as vu un peu. Bon, tu, tu as beau mettre même une jupe sans fente. Bon, aujourd'hui, il vient avec une jupe qui ramasse les poussières. Oui, non, pour cette personne-là, elle ne sera jamais satisfaite. Que tu mettes même une jupe qui ne ramasse pas la poussière. Ah, tu vois, maintenant on voit ses, ses chevilles. C'est un exemple que je donne. Parce que quand on ne voit pas les chevilles, on voit simplement tout couvert. dit ah, maintenant regardez, ça, ça traîne même les poussières de l'assemblée. Ok, tu as entendu dire bon, je vais monter encore un peu. Tu montes, quand il va voir ah, maintenant c'est les jambes qu'on commence à voir. La même personne. Est-ce que vous comprenez Donc voyez-vous tout ça effectivement parce que un fils de Dieu, une fille de Dieu doit toujours être éprouvée Sur et ça, dans vos mariages, vous serez éprouvé. Mmh. ce que, oh Seigneur, je meurs, je brûle, comme on dit, je, je, je, je brûle, je n'en peux pas, il faut que je puisse avoir une femme. Seigneur, oh, je ne peux pas tenir, je dois avoir un mari. C'est bien, c'est pas mauvais. Mais, vous savez ce qu'il te dit je vais vous lire parce que vous vais dire que les frères Léonard il nous découragent. Nous... bon non moi je vous encourage à, à vous marier il n'y a pas de problème je ne vais pas être contre cela hein? j'ai pas... dit mais je vais repenser que les prophètes qui m'ont possédé, les apôtres qui m'ont ont dit. comme ça vous ne direz pas que moi j'ai dit hein? bon voilà je vais vous lire dans 1 Corinthiens chapitre 7 ah. verset 7 il dit je voudrais que tous les hommes soient comme moi, mais chacun tient de Dieu un don particulier, l'un d'une manière, l'autre d'une autre. Vous y êtes 1 Corinthiens 7, verset 7. À ceux qui ne sont pas mariés et aux veuves. Vous entendez J'ai dit qu'il serait bon de rester comme... En tout cas, c'est dur, hein. <rire> Paul, et ceux qui ne sont pas mariés, parce que si c'était moi, on dirait, mais frère, il nous connaît, il nous. Il nous... Non, non, non, j'ai dit, bon, je lis là, comme ça vous êtes sûr et certain que moi, je n'ai rien dit. Il dit ici, à ceux qui ne sont pas mariés et aux veuves, j'ai dit qu'il est bon de rester comme moi. Bon, maintenant, ne prenez pas mal ce que le pote Paul vient de dire, hein. Pour dire, oh, Paul, il est méchant, il ne peut pas... Non, non, non, non. il n'a pas dit que vous ne devez pas vous marier Il dit, il, il est bon. Parce qu'il est vrai. Parce qu'une veuve a le droit de se marier. C'est écrit dans la Bible. Et là, en tant qu'homme de Dieu, il veut donner un conseil. Il dit, il est bon. Pourquoi il dit qu'il est bon Parce qu'il faut qu'on cherche toujours ce qui est bon. Qui doit nous aider à aller au ciel. Est-ce que vous comprenez C'est pour ça, ne regardez pas, ce n'est pas moi, c'est la Bible. Hein? Alors, il y a des, il dit, à ceux qui ne sont pas mariés à, et aux veuves, j'ai dit qu'il est bon de rester comme moi. Donc, si déjà, écoutez bien, si déjà, maintenant je veux que tout le monde comprenne, si déjà on nous dit ici que à ceux qui ne sont pas mariés aux veuves, j'ai dit qu'il est bon de ne pas, qu'il est bon, qu'il est bon de rester comme moi, hein? parce qu'il est sans mariée. Vous hein? la loi. Alors que dirons-nous alors à ceux qui sont mariés et qui voudraient divorcer Vous comprenez Amen. Déjà ici, sur me dit que à ceux qui ne sont pas mariés, qu'il est bon de rester comme moi, c'est-à-dire que ça est marié. Et moi qui suis marié, je n'ai quand même pas cherché à divorcer pour encore aller me remettre en cause. Est-ce que vous comprenez Amen. Vous avez compris Amen. Vous avez compris C'est pourquoi chez les chrétiens, chez les chrétiens, les croyants. Est-ce qu'on parle de divorce Non, non. Vous avez dit non, non Vous avez dit non, non Alors sur ce point-là, mon bureau n'est pas accessible. Comme vous avez dit non, je ne vais pas voir vous, je vais voir les pasteurs, je vais voir les pasteurs. Parce que vous allez vous marier. Je vais voir le pasteur. Je dis, qu'est-ce que tu veux encore venir voir le pasteur Oh, je réalise que ça ne va plus. Qu'est-ce qui ne va plus parce que cette écriture de Paul, lorsqu'on te lisait ça, tu étais fâché. Tu dis, oh, comment il peut faire cela Ne -ce dites pas que les pasteurs l'ont dit, c'est la Bible qui dit. Est-ce que vous comprenez Bon, si vous méditez ça à cause de cela, gloire à Dieu, Et un a pas de problème, et Dieu te bénisse. Alors, regardez très bien, on va terminer. Il dit, à ceux qui ne sont pas mariés, et aux veuves. C'est pour ça qu'il dit, même si tu es marié, même si ton mari est devenu un taureau, et ta femme une taurine. Bon, taurine. Restez, <rire> torinez vous mais restez, restez, restez, aïe, aïe, aïe, aïe on peut me dire, mais Dieu va aider. Pour oui, frères et sœurs, ici, il faut souffrir pour Christ. Dieu te bénisse, mon grand. Alors ici, je vais terminer par l'a dit, mais, verset 9, il dit, mais s'il manque de maîtrise, de même qui se marient, car il vaut mieux se marier que de brûler. Vous avez compris? Donc il a donné un conseil bien. Maintenant il continue. Verset 10. À ceux qui sont mariés, j'ordonne, non pas moi, merci, mais les Seigneur, que la femme ne se sépare point de son mari. Vous entendez cela Ah. Si elle est séparée, qu'elle demeure ainsi donc, sans se marier, ou qu'elle se réconcilie avec son mari, et que le mari ne répudie point sa femme. Aux autres, ce n'est pas le Seigneur, c'est moi qui dit, si un frère a une femme non croyante, et qu'elle consente à habiter avec lui, qu'il ne le répudie point. Et si une femme a un mari non croyant, et qu'il consente à habiter avec elle, qu'il ne répudie point son mari. Vous savez que c'est Dieu qui l'a dit, hein. Car le mari non-croyant est sanctifié par la femme, gloire à Dieu. Hein? Et la femme non-croyante est sanctifiée par le mari, autrement vos enfants seraient donc impurs, tandis que maintenant ils sont saints. Si les non-croyants se séparent, eh bien, qui se séparent Le frère ou la sœur ne sont pas liés dans ces cas-là. Dieu nous a appelés à vivre en paix. Car sais-tu femme si tu sauveras ton mari, ou sais-tu mari si tu sauveras donc ta femme. Seulement que chacun marche, selon la part que le Seigneur lui a donc faite, selon l'appel qu'il a reçu de Dieu, c'est ainsi que je le donne dans toutes les églises. Alors, regardez, une autre écriture, effectivement, je voulais quand même lire avec vous cela, c'est cela que, euh, c est, c est, voilà, c'est toujours au même chapitre, chapitre euh, 7, hein? c'est ici aussi. Et, euh, euh, euh, voilà. Et voilà, pour que pour que ce que nous avons dit tout à l'heure, qu'on puisse pas bien, qu'on puisse pas mal comprendre ce que l'homme, le frère a eu à pouvoir dire. Voici donc euh, que, verset 26, voici donc ce que j'estime bon à cause de temps difficiles qui s'approchent. Vous avez compris maintenant pourquoi on nous a parlé de ça. Il est bon à un homme d'être ainsi, et tu lui es à une femme, ne cherche pas à rompre ses liens. Vous avez compris, non que vous avez compris Comme bah, nous avons les dans l'eau que même si on reste quand même, dit Seigneur, à cause du temps, parce que je ne vais pas me retrouver dans des situations difficiles, hein, même si ça tape, mais on reste. On cherche tout, on reste. On, on même si la flamme, son, on met de l'eau pour éteindre la flamme, on reste toujours. Ah oui C'est la Bible qui le recommande. Il et dit, étudie et dit, et à une femme, mais cherche surtout pas à rompre ses liens. Pasteur, je n'en peux plus. <rire> Je te dirais, va quand même prier, reste accroché, le Seigneur va agir, il est le Dieu de paix, il va le faire. Donc accroche-toi, il dit, n'es-tu pas lié à une femme, ne cherche pas une femme. <rire> Alors si les pasteurs disent ça, ça devient problématique. Il dit, hein? Et pourtant, vous allez comprendre pourquoi il est dit, hein? dit, si tu t'es marié, tu n'as pas un péché, vous avez compris maintenant si et si la vierge s'est mariée, elle n'a point péché. Mais écoutez bien maintenant. Mais ces personnes auront des tribulations dans la chair, et je voudrais vous les épargner. Vous comprenez cela? Donc ces personnes-là, ce n'est pas moi qui dis, hein, ils auront des tribulations dans la chair. Ce qui veut dire que maintenant vous n'êtes pas encore marié, ça travaille dans le cœur. Et quand vous allez vous marier, préparez-vous. Préparez-vous. Aussi, aussi vrai que vous pleurez en disant, Seigneur, donne-moi une femme. Ben, je ne sais pas, tenu. Seigneur, donne-moi un mari. Effectivement, vous êtes même prêt à pouvoir, même s'il était prêt à pouvoir, Seigneur, donne, Seigneur, donne. Et le Seigneur va donner. Mais maintenant, quand vous allez à goûter, à un certain moment, oh, oh. Et vous allez revenir, Seigneur, je ne comprends plus rien. Mais c'est toi qui as demandé. À ce qu'il faut savoir pour ça que, Donc, Dieu notre Seigneur. Il est Dieu. Et quand il vous dit quelque chose, ne forcez jamais, Dieu. Amen, amen, amen. Parce bah, qu'il si vous connaît mieux que vous-même, que vous ne vous connaissez vous-même. C'est pour ça que faites-lui confiance dans tout le domaine de votre vie jamais Dieu ne peut vous refuser quelque chose de bien. Nous l'avons entendu aussi. Il a lu ce psaume ici un jour. Psaume 37. Votre attention, et puis vous allez partir. Hein? toujours important, parce que quand vous écoutez, vous sortirez, il faut que ça reste en vous. Parce que c'est vous, les jeunes frères aujourd'hui, qui regardent les jeunes sœurs ici. Quand vous êtes là, vous la regardez. Oh Seigneur, je ne suis pas venu, je ne pas venu. C'est normal que vous puissiez, mais bon, c'est pour ça que vous devez écouter. Donc, le Seigneur ne peut pas vous refuser quelque chose qui est bon pour vous. Parce que psaume 37, il dit, fais de l'éternel tes délices, il va te priver. Qu'est-ce qu'il va faire Il te donnera quoi Ce que ton cœur désire. Donc il connaît la meilleure chose pour toi. Parfois, tu peux désirer cette ampoule ici, mais Dieu sait que cette ampoule ici, quand tu vas la voir chez toi à la maison, tu vois que c'est joli, c'est petit, effectivement, mais tu va te créer des problèmes avec la vision de tes yeux. Mais lui, il va te donner une autre ampoule ronde. Alléluia. Toi, tu veux la plate, là, mais il te donne la ronde. Vous comprenez Donc, il ne donne pas les plats que tu as, il te donne la ronde. Tu dis, mais comment est-ce que je... Alors, il sait bien que la ronde est bonne pour toi. « Moi, je vais essayer de moi ces plats-là, ces plats-là. » l'appel dit, « Mais non, si je te donne cette ampoule plainte ici, tu vas avoir des problèmes. Je connais ce que tu veux pour toi, pour tes bons yeux, pour donner Je te donne l'ampoule ronde. » Est-ce que vous comprenez C'est-à-dire que Dieu, notre Seigneur, il sait ce qui est bon pour toi et pour moi. Faisons-lui confiance. Donc, si nous sommes morts avec lui, c'est sûr et certain que nous lui serons obéissants vraiment dans tous les domaines. David était un homme sur le cœur de Dieu. Quand il partait à la guerre, il savait que Dieu était toujours là avec lui. Joab, son serviteur fidèle qui était à côté de lui, quand il arrivait effectivement là pour le champ, pour aller, aller combattre, effectivement, il sortait directement l'épée pour aller combattre, effectivement. David lui dit, hum, Joab, attends, remets ton épée dans son four. Et pourquoi, chef Parce que nous savons qu'on va le battre. Consultons d'abord Qu'on sache maintenant Si Dieu veut maintenant qu'on aille Ou il veut qu'on attende Les moments qu'il a décidé Pour nous de pouvoir aller Parce que si on va avant lui Effectivement nous avons la défaite C'est pour ça qu'il avait l'habitude de pouvoir consulter L'éternel Nous aussi C'est pour ça que Dieu veut que nous puissions être obéissants L'obéissance n'est pas une obligation Mais c'est la considération de la personne le respect à l'endroit de la personne. Parce que vous le considérez. Je ne peux pas me permettre ça sans quand même lui demander. Ce n'est pas l'esclavage. Ce n'est pas l'obligation. Mais l'amour que vous avez pour la personne, le respect que vous avez pour la personne. Alors vous dites, Seigneur, en tout cas, je vais d'abord savoir. Est-ce que tu trouves, parce que je sais que si toi tu dis, ça sera bon pour moi. Alors c'est pour ça que je viens vers toi. Dis-moi, est-ce que c'est bien que je puisse aller dans cette direction À ce moment-là.